Bonjour, je me présente. Je suis Micheline Durocher, présidente de GMI. Merci d'être abonné à nos vidéos. Cette première série traitant sur le service à la clientèle se poursuit maintenant sur l'aspect techno-humanisme. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est? C'est de trouver l'équilibre entre la technologie et l'intervention humaine auprès de vos clients. Ces deux incontournables doivent être pris en considération dans l'équation de votre service à la clientèle. Au cours de nos 17 ans d'expérience, nous avons épaulé plusieurs entreprises à prendre conscience de l'importance du service à la clientèle à tous les niveaux. Voici trois éléments clés pour vous aider à améliorer cet équilibre et vous assurer d'être présent pour vos clients. L'élément numéro un, il faut reconnaître la situation. Vous devez prendre conscience que l'intervention humaine est crucial. Et vous devez définir la façon de l'intégrer à la culture. Deuxièmement, vous devez partager cette culture. Une fois que vous avez défini votre propre culture d'entreprise, il est impératif que le message circule. Impliquez vos employés. Ce sont eux qui vont faire le succès de ce virage. L'élément 3, essayez et ajustez-vous. Ce processus en est un évolutif. Personne n'a encore trouvé la formule magique. Donc, on doit tenter et expérimenter. Un bon truc que je peux vous donner, c'est de faire des projets pilotes. Mesurez les résultats et ajustez-vous. Et recommencez. En plus d'avoir une culture d'entreprise dynamique et évolutive, vos employés vont se sentir très motivés par ces projets et vous serez surpris de l'impact global sur votre entreprise. Pour moi, il est clair que le service à la clientèle fait une différence majeure dans la prise de décision des clients. Il se trouve dans toutes les étapes du processus décisionnel. Assurez-vous donc de l'optimiser, mais surtout d'être présent quand le client a besoin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous en complétant le formulaire ci-dessous. Il nous fera plaisir de vous accompagner. Ne manquez pas notre prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons des réseaux sociaux et comment maximiser leur impact. Entre-temps, commentez notre fil Facebook et partagez vos expériences avec nous. Merci beaucoup de votre présence. À la prochaine!